C'est l'histoire d'une femme euh, qui se rend compte qu'elle se reconnaît plus du tout dans l'image euh, qu'elle renvoie et qui a envie de retrouver la petite fille qu'elle était et, et de quitter cette image euh, un petit peu dévoyée quoi, terrible. Moi, mon travail s'organise beaucoup autour des saintes, ce que j'appelle la sainte contemporaine. J'aime les femmes combattantes quoi, j'aime les femmes fortes. Euh, elles sont souvent euh, centrales dans mes projets. Moi, j'avais besoin de quelqu'un qui envoie sur scène quoi. Je, je voulais en fait un corps sur scène quoi, parce que justement c'était un corps que l'âme du personnage allait devoir quitter, quoi. donc d'abord il fallait qu'on le voit en action. Et euh, Sania, elle arrive euh, un peu vers la fin du casting, alors évidemment je l'attendais, parce que mon producteur m'avait dit, elle, euh, elle, va être, elle va être intéressante pour le rôle. Quoi. Simplement, Sania, elle arrive euh, pas maquillée, pas habillée, euh, alors toutes les autres s'étaient mises quand même en... s'étaient préparées quoi, pour jouer un peu les superstars. On fait la scène où elle doit secourir le, le chauffeur de la limousine qui s'est craché et, et être dans une situation d'être une sorte de pieta en fait où elle recueille cet homme et où elle, où elle reçoit un, une vibration humaine. Et là, je capte quelque chose dans le regard de Sanya qui est... Ah ouais, putain, elle va nous donner une espèce de profondeur, de sensibilité, de fragilité euh, qui est géniale, qui est exactement ce que je cherche pour ce, ce personnage, en fait. C'est un film qui a une portée internationale déjà parce qu'on va montrer une superstar qui est anglophone euh, donc pas de frontières déjà, ça c'était une notion importante, et en termes de production Voilà, c'est un projet qui se présente de façon euh, différente des autres projets, et donc on a, on a eu dans le financement euh, la chance inouïe de tomber sur un soutien indéfectible de l'agglomération de Mulhouse, et à partir de ce financement mulhousien, on a pu euh, justement avoir euh, euh, le soutien de la région Grand Est, et donc euh, réunir assez d'argent pour euh, pouvoir envisager de faire le tournage, en ayant le complément de la partie monténégrine. Très souvent, mon inspiration, elle naît de lieux, en fait. Euh, et quand j'ai commencé à imaginer le film, je me suis dit, mais on tourne où les, les séquences, en fait Il m'a montré son travail, que j'ai trouvé très intéressant. Et, euh, et donc, il m'a dit, tiens, ça te branche de faire un film au Monténégro. Le Monténégro, c'est en vrai, c'est un peu le, le paradis sur terre. Un jour, effectivement, on est arrivé dans l'hôtel de Riviera, euh, qui avait cette très belle piscine, une espèce de jungle autour. Et, euh, et une lumière, quoi. Une lumière qui, qui venait de la mer, euh, magnifique, et on s'est dit ah ouais là on a l'Eden, on a les clés du paradis donc c'est bon on peut y aller. Et puis il y a eu la partie organisation de la journée mulhousienne euh, où on a tourné devant la fonderie. Euh, on voulait tourner bien sûr une partie du film à Mulhouse, et euh, on s'est dit tiens on va faire l'extérieur de la scène de concert que moi je voyais comme un temple païen euh, au milieu de la ville, quoi. Et on va pouvoir travailler sur ce monument, d'autant plus qu'on l'a fait mettre en lumière euh, pour qu'il ait l'air d'être vivant, quoi. Bon, en fait, le film, dès le départ, il a été prévu pour qu'il y ait peu ou pratiquement pas de dialogue, que ce soit un film qui marche sur le sound design. Et donc on parle d'un compositeur à Mulhouse qui a une renommée internationale, Pierre Tilloy, je le rencontre et je lui dis, euh, écoute, Pierre, j'ai un personnage, euh, il faut un hit. Quoi. Euh, il faut un hit qui soit crédible, qui passe à la radio, euh, ouais, qu'on imagine que c'est une vraie pop star. Quoi. Il me dit, pas de problème, je te fais ça. J'ai écrit la musique sans voir le film, finalement. Du moins, le film que j'ai, c'est ce que vous, vous appelez l'ours, justement. Donc j'ai écrit la musique sur un ours en imaginant bah, voilà, que le, le, le monteur... Euh, Montre le film avec le réalisateur en ne mettant pas forcément l'ordre qu'il avait prévu au départ Et ben dans la musique finalement c'est pareil, j'ai écrit une musique qui va être un peu bouleversée Moi je crois que l'un des véritables enjeux très intéressants de cette bande originale C'est le mélange entre justement la prise acoustique des instruments Et puis tout le, tout le travail autour de la bande électro Donc euh, maintenant je suis très curieux une fois qu'on a enregistré toute la partie acoustique De voir qu'elle va être... Euh, cette rencontre entre ces deux univers et ce que ça va pouvoir apporter justement à l'image. Le film tient sur une chanson. Et de la chanson émane d'autres choses, la musique du film, le générique, etc. Et quand on a envoyé la, la, la mélodie, en fait, dans la séquence du concert, avec tous les figurants qui étaient là, et Samia sur scène qui faisait son concert, tout le public, au bout de 15 secondes sur les quatre premières mesures, s'est mis à danser, à reprendre sa musique en chœur. En fait, il avait trouvé le truc très simple de faire, de faire une musique qui, qui est entêtante, qui rentre dans l'esprit des gens et qui les, qui les fasse se défoncer pendant la séquence. Quoi. Et voilà, pour moi, c'est une œuvre collective. Et j'aimerais déjà qu'elle réjouisse et qu'elle fasse plaisir à tous ceux qui ont, qui ont pris part à l'aventure. Qu'on en soit fiers, qu'ils en soient contents, quoi. tous ceux qui se sont battus et, euh, et après oui, qu'elle puisse aller toucher les, les publics euh, un petit peu partout quoi. et délivrer son message aussi. Voilà, qu'on vit dans une, dans une société qui est, qui est uniquement une société d'image, de consommation qu'on a complètement perdu le lien avec, avec le sacré, quoi, avec l'au-delà et où est-ce qu'on va Est-ce qu'on peut continuer comme ça et, et jusqu'à où quoi donc euh, si le film peut impacter au niveau du message aussi, je, je serais content.